de YouTube, c'est temps euh, parce que voilà avec le corona c'est pas facile mais me revoilà, c'est le principal présenter ce vieux combi volsois. On va aller à Hambourg pour vous présenter dans mon château. On va aller là. C'est un peu... C'est un peu poussif, mais... C'est ça les vieux ancêtres. Que cette petite malade sur la horizon vous plaira mais moi je suis content d'être parmi parmi vous euh, de revenir parmi vous euh, mais j'avais plus l'inspiration pour vous okay. faire de vidéos. Prenez la deuxième sortie. La deuxième sortie. Conduis amis comme moi. Je suis papy. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est que c'est... Euh, à 400 mètres, tournez à droite. Au niveau des voitures, des véhicules, Ya. Yeah. Ça va de la Meari me au vieux combi Volkswagen. Euh, C'est très varié. Euh. Ne conduisez pas comme moi dans la vraie vie, sinon. Si ça vous euh tous les véhicules. Prenez le virage serré à gauche. Peut y avoir dans euh parce que c'est très c'est très varié. Et voilà, vous pouvez apercevoir ma demeure dans pas mal. Je vais vous présenter l'extérieur. Est ce qu'on peut ouvrir là vous pouvez le voir le moteur est à l'arrière dans ce véhicule on va pouvoir comme vous pouvez le voir, l'intérieur est très rustique. C'était le Volkswagen P1. Ancienne camionnette avant d'avoir la le Swagun Crafter, ce qu'on avait volé dans le jeu, c'était une forte transit. Alors, faut que je la trouve. Hein. Vous voyez la variété de voitures, c'est dingue ce qu'il y a comme voiture. Elle est là, pas vu. Voilà ce que j'avais avant d'avoir la crafter. Mais moi, moi en combi, elle n'était pas enfermée comme ça, moi. Voilà le moteur. Et voilà le coffre. Voilà, on va démarrer. Et vous voyez la cabine, c'était, c'était la même. C'était vraiment, au niveau détail, ceux, ceux qui aiment les bagnoles, je vous le conseille. Parce qu'au niveau détail, des voitures, je vous le conseille. Au sens de saison, donc on va être en automne. Ça, c'était le côté un peu... C'était mon côté nostalgique de cette forte transit C'est pour ça de je les montrer, mais... on oh non, tiens, on va la barre. J'ai fait un essai d'une Abarth sur la scène YouTube. Vous pouvez aller la retrouver. Hein. Biposto, là c'est la biposto qu'on a. Donc le modèle... pré prêt, prêt fort de... ...de... ...d'Abarth. Le modèle qui va le plus fort donc ça c'est pas le modèle le plus si c'est le modèle le plus sportif mais celui que j'ai essayé c'était le modèle en dessous de celle-là je pense. C'était ouah celui-là je l'ai pas vu et je lui est pourré d'or. Celui-là, je l'ai pas vu non plus arriver. Je vous ai dit à hein, ne conduire jamais comme moi. Ah ah. Alors, le bruit de cette voiture c'est vraiment c'est vraiment un beau bruit Et elle va vite aussi mais là je suis au clavier donc euh, c'est un peu compliqué une vidéo que je vous ferai parce que pour ceux qui ne le savaient pas, eh ben, j'ai en ma position, j'ai en ma position un volant gaming. Euh, mais, euh, il ne va pas bien. Euh, il ne va pas bien avec ce jeu-ci. Euh, alors je ne l'ai pas mis mais euh, je pourrais vous faire euh, des, des, des petits trucs avec le volant sur un truc simulator 2 si, si ça vous fait plaisir. Dites-moi ça dans les commentaires si vous en voulez du gaming ou pas je voulais vous présenter cette petite merveille de ferrari de ferrari avant de vous quitter le c'est pas le modèle, zone, je ne le sais pas. Euh, mais c'est un beau modèle qui va très vite. Je vais quand même arrêter. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est conseiller à des gens, je le ferai sans hésitation. Comme ça vous savez que vous pouvez laisser les yeux fermés, ah, euh, dans les bois, et on va aller faire un peu de tout terrain en ferra trou les bois tourner à droite il est bien bruit des voitures oh. Dans faire un seul bruit des voitures est, est pas bien, alors qu'ici le bruit des voitures est très bien fait. Donc oui, je le conseillerais. Vous voyez, même en Ferrari, on y arrive, dans les noms C'est bien, c'est pas la voiture On ne voit qu'elle est l'ancienne technique. Votre destination, et voilà. Et je vais clôturer la vidéo ici. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Les réseaux sociaux Diamante, et à m'ajouter sur Instagram